Mon choix Mon choix Mon choix, c'est lui Noctali Donc en fait il va pas évoluer en Noctali tout de suite je pense Il est un peu plus de niveau après que Je lui donne la pierre lune Oui, je confirme Yes ah, Bah oui mais non, il n'y a que moi qui ai eu un cadeau Désolé petite sœur. Par contre, j'ai pas trouvé Zach. Tiens, il y en a un là, en, en bonhomme. Il m'a parlé de Zach le marin tout à l'heure, mais comme je ne l'ai pas lu... Oui, ici il n'y a personne. Je vais reprendre la conversation. Hein. Ah l'homme sur le pont. Un homme sur le pont que je dois aller parler. Ok. Un homme sur le pont. C'est pas un pont ça. Ah si. Bon. Ah, là c'est un pont. Voilà. En vrai, j'ai jamais vu un pont comme ça. Piou C'est fini. J'ai tout réparé. Tu veux me parler Ouais, le magasin de mécanique est à nous. Hein Tu as besoin d'une pièce méca, mon grand frère mon grand-père, il est parti chez le Docteur Varjoc. tu sais, quand mon grand-père s'envole pour de la mécanique, il part au quart de tour et il oublie le magasin et son petit-fils. Je vais te trouver cette pièce, Mika. Tu viens avec moi au magasin Ouais. Je Eh ben, mon grand-père a de la chance d'avoir un petit-fils comme moi qui s'occupe de tout. Nous étions sans une pièce méca, n'est-ce pas Voilà, voilà, elle est là. C'est un objet rare, cette pièce méca. On a mis du temps à la recevoir. Comment va le directeur, le professeur Sirius ah le directeur du laboratoire Pokémon a été enlevé par des crétins avec des Pokémon obscurs. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Qui aurait pu penser qu'une chose pareille se reproduire J'espère que le directeur du laboratoire Pokémon va bien. Je t'encourage d'ici, de ton côté. Ne m'en donne pas. Bon, je crois qu'il faut retourner au laboratoire maintenant. Non pas au laboratoire, au manoir peut-être. Je sais pas. Ah je sais pas. Non, on va aller au laboratoire on va voir. J'ai appuyé sur On rentre. Ah, on m'attendait de pied ferme, regarde. Ah, oh, Eden, tu as une seconde. J'ai trouvé d'autres mémo que j'ai rédigées avec le directeur. Je crois que tu devrais les voir, les avoir. contiennent des plus informations de base sur les Pokémon obscurs, je te conseille de les lire. Il vient me de donner de la lecture lui Voilà, il n'y a personne. a été sage, nous avons fait la course comme tu l'avais demandé maman, un méchant a essayé de nous arrêter mais un gentil monsieur nous a aidé. Oh non, ah, c'est vrai, tu, tu me raconteras ça plus tard, vous avez ce que j'ai demandé Ouais, j'ai. Merci, avec ça nous pouvons finaliser le purificateur. Je vais l'emmener dans la salle de purification au rez-de-chaussée. Ah, j'y vais. Lila, tu es sûr que ça ira Fais Attention, c'est fragile. Je peux le faire. Eden, comment se porte ton Pokémon obscur La purification avance si euh, un Pokémon obscur passe du temps avec son dresseur. Est-ce que sa jauge de conscience est descendue à zéro Non, encore. Oh, mais lorsque le PFA 14 sera terminé, sa joue de conscience sera sûrement à zéro. Ah oui, je me souviens euh, comment on fallait faire une fois que euh, j'arrive à zéro. Alors, mon chéri, es-tu d'accord pour les Asmogars, ma Sandarag, Ajacolia Bah oui, hein. Merci. Tu sais, je suis très fière de voir que tu deviens de plus en plus autonome. Ah, j'ai peur qu'elle dise le mot adulte. Bon, bon, on va y aller. Je peux pas faire de là. Je ne sais pas où c'est le plus court pour partir. Donc je prends l'ascenseur. Original hein. comme Une pokéball pour euh, ma rentrée, ma arrivée. Une musique plutôt apaisante. Et toi arrête de me regarder avec ces yeux de merlin fric, tu veux faire un combat de feu Alors c'est ça, ah bah oui je viens J'ai les nerfs, je me suis perdu, je vais me défouler sur toi. Et pourtant, il euh, n'y a pas à se perdre. Hein. Moi je sais où elle est la sortie. Hein. Alors, je commence par m'attaquer à qui Grotta de Morvan. c'est pas Grotta de Morvan, c'est Tannemar. Je vais peut-être pas mettre une chevilles dessus. Hein. C'est dégueulasse. C'est comme si vous voulez chier une pas. Hein. Pas très hygiénique, hein. faire un petit tour sans Pokémon après quand même. Parce que si j'ai d'autres combats à faire. J'ai hésité. On va faire comme ça. Ah. Je me dis jamais vous êtes ici. Ah encore un petit coup ici vous. Je suis venue admirer la relique sacrée mais on ne me laisse pas entrer et voilà que je ne trouve plus mon chemin de dur retour. J'ai envie de pleurer tellement c'est rageant. Oh ben un grand homme comme toi, faut pas pleurer quand même. Tu vas bien finir par trouver ton chemin, mais faut pas rester planté là sinon ça va pas s'arranger. Dites-moi en commentaire si vous euh, avez ce jeu là. Et si vous avez réussi à le terminer aussi. Ça m'intéresse de savoir. Je suis curieux. Je suis un gars très curieux. J'ai pas tout vu là en vrai. Si C'est l'entrée de la forêt sacrée où se trouve la relique sacrée. Aujourd'hui des combats ont est... lieu, je ne peux pas te laisser entrer, mais il y a plein d'autres choses à voir au village. Ok, moi oh, je monte. Même oh, s'il y a des combats, ça m'intéresse moi. On est une boîte. Une huile. Ça se fait pour restaurer, euh, il me semble, les capacités. Ouais c'est même sûr, sûr que c'est ça. Ah ouais voilà, merci pour la c'est gentil. Mignon ton hirondelle. Ok y a personne, moi, par là, on a caisse en tout cas. Là. Bon, on va rentrer là. <rire> je vais chez les gens je squat. Tranquille. Ok. okay. C'est un couple qui dort dans un lit à part. C'est votre écourant ça. Un vieux couple, je pense. Quel adorable dresseur, bonjour, je m'appelle Olifi, je, je peux t'aider Adelbert tu dis, c'est mon mari. Tu t'appelles Eden, n'est-ce pas Ouais. C'est ce que je pensais, nous t'attendions Eden, ah bon. Lily nous a parlé de toi, nous savons que tu veux purifier des Pokémon obscurs. Tu aurais dû voir mon mari quand Lily l'a appelé. Il était surexcité. Il est parti de la maison comme un boulide en criant qu'on avait besoin de lui. je ne sais où. Il n'est toujours pas rentré. Ah bah ben le blague, quand on parle de lui. Polyfie ma chérie, tout est prêt pour notre visiteur du laboratoire Pokémon. Il va sûrement arriver d'une minute à... Tiens. Ouais c'est moi. Notre visiteur est arrivé chérie, je te présente Eden. Eden, ravi de te... de faire ta connaissance. Je m'appelle Adelbert. Lui m'a mis au courant. Comme tu le sais, un Pokémon obscur doit avoir la conscience ouverte pour pouvoir être purifié. La meilleure façon d'ouvrir la conscience d'un Pokémon est de le faire combattre. Mon mari brûle d'impatience. Du temps de sa jeunesse, s'il était considéré comme le meilleur dresseur, ça ne me rajeunit pas, tiens. qui savaient pas hein. voilà fait découvrir un passage super mince j'ai pas lu elle voulait quoi j'ai couru voir ce elle j'ai eu une bonne surprise j'essaie de ah, je vais se battre ok je veux bien la la plus puissante que je possède là, euh, avec les bras. je pense que c'est encore trop tôt pour d'utiliser la pierre lune, mais euh, on va peut-être vérifier après le combat on va mais je pense qu'il faudrait plus avoir un niveau CS par là et je l'ai pas encore niveau CS le niveau 11. Ouais, ça n'a pas fait grand-chose, hein, les euh, fouilles. Tiens, on va inverser. Ça, serait le porte Voilà. voilà. c'est comme ça j'aurais genre faire. Ouais. Vous ne pouvez pas savoir, hein. Voilà, c'est plus efficace, ça. Attaque euh, morsure encore les attaques voilà donc en passant par ce passage secret là vous avez des objets et une grand-mère euh, si vous voulez pour combattre. promis promise, chose du... Voici la chose dont je te parlais. Ah oui, hein, en plus elle est une CT. Je suis sûr que ça te servira. Je change un peu l'ordre des, des phrases. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. ça voulait dire une chose, c'est pas grave. Je vais voir ce que c'est, si ça se trouve... Euh, c'est cool tout Un truc comme ça. Je vais regarder. Je, je suis pas allé voir, mais tout ça encore. Ah non, c'est ball green. On fait des Pokéball aussi. Hein. Est-ce que j'ai d'autres trucs à regarder Ah oui, euh, la pierre, je voulais voir si ça passe. Ça m'étonnerait, mais bon. Ouais, voilà. Il n'y a pas assez de niveau encore. C'est ce que je pensais. Bon, ouais, pas grave, hein. les bruits c'est bien. Hein. Mais euh, ouais, l'évolution que je préfère chez vous, c'est Noctali Par contre, ça c'est les anciens.. Euh... Les anciennes évolutions, hein. maintenant il y en a encore plein d'autres. Donc euh, maintenant, euh, vu qu'ils en ont rajouté, ben moi j'arrive plus à choisir. Hein. Ah, les objets. Ah j'ai eu des pokémon Ah moi ben, alors signe des capacités Cool Alors copie euh, c'est pas une attaque que j'ai euh, hein. Le cas j'ai il fera pas de temps, ça c'est bien C'est gratuit au moins Ah on peut pas enseigner signer plus d'une fois avant hein. moi, on ira la voir un autre jour, hein là j'ai deux pokémon, alors si, si je prends une, une attaque, ben ce sera qu'une fois comme elle disait, donc euh, on la verra plus tard, de toute façon elle n'a pas bougé, hein. Fais quoi, tu manges ta soupe Ah oh, non, elle regarde, elle regarde sa fleur. Il y les C'est quoi ici dans le magasin Aller, là. Ce qui est bien, c'est que les portes restent ouvertes euh, après. Du coup, on peut se repérer. Euh. Hum, un culbut, ok. Là, il n'y a rien à télé. Mais c'est toujours la même image qu qu'il y a sur sa euh, télé. Ça n'a l'air très intéressant. Hein. Moi, je m'ennuierais à ça, je voilà. le je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi bon, je m'ennuie rien hein. donc qu'est ce qu'il faut que je fasse maintenant est-ce que je peux descendre je pense que bon le purificateur il est là-bas hein. en ce moment il voulait pas me laisser passer tout à l'heure mais peut-être que maintenant c'est bon Ah tu dois être que fameux Eden Alpha vient m'a parlé de toi Bon bah oui ça, ça veut dire que ça va me laisser passer c'est bon Merci <rire> bon, Bon bah ben là, on est servi à combat les gars. On a quelques combats à faire, on arrive au purificateur. Et on pourra euh, purifier tes D'ici là, je pense qu'il sera à zéro. Donc je pourrai m'en occuper. Mais il ne sera peut-être pas encore à zéro, faudra que je marche. Euh, un peu encore et il lui en reste pas mal quand même. on verra bien moi euh, je ne suis pas inquiet tout va bien il va le sauver tes de ça déjà là, il est entre deux mains mais... Avec moi. Parce que moi je suis pas un méchant, moi je suis un gentil. Hein. Dans la vie ça sert à rien d'être méchant parce que toutes les horreurs ça vous retombe pas dessus un jour ou l'autre. fait un ah, fait et bien chapeau ah il est voulu ah, en fait j'avais pas besoin de lui donner la pierre. en fait ça se fait automatiquement je m'en souvenais même plus hein. je pensais que ce soit plus au niveau 16 en hein, plus mais... sur les jeux euh, game boy euh, ds et tout là je pense que depuis j'ai le niveau 16, euh, ai voulu, les évoluent les Pokémon. Même évolué, hein oui, oui. Bon bah je suis content, j'ai Moïtali <rire> Yes Oui merci Corentin Oui, c'est bien moi Eden Allez, je veux bien combattre, une fois de plus C'est parti Marcière sur écrapince, assaut noir sur écrapince, allez tous sur écrapince, allez go voilà, non, il ne me reste plus que Sniper. Au moins qu'elle en a un troisième. Ah elle en a un troisième, on est du bio dans le Pokémon aussi. Wow. Peut-être pas après ce qu'on va là, mais on va pas tarder quand même. Tout sur le maintenant, les gars. Moi je fais un pas, hein, moi, les Pokémon, comme ça. Ce qui est bien, c'est quand les attaques ils, ils atterrissent sur les deux ennemis, ça c'est bien. Ça. Et là, j'en ai pas là. Du Pour le moment, je fais avec ce que j'ai. Hein. Ça c'est fait. La défaite est amère. en plus ça rime. Ouais, c'est un beau combat. Merci. Au revoir, Dunia. Au revoir. Pardon, bon, merde. Moi j'aurais voulu l'objet avant. L'objet Faut pas être trop gourmand, les deux. Eden veut tout, tout de suite, hein. tout toujours. monde, tout monde, tout monde. Ouais, je mets tout sur Link Magma, allez ah, t'es bien euh, un Pokémon, oh là, pour le coup Oh bah c'est bon hein, j'ai eu bien tout ça hein. Bien sûr et un saut noir. On en finit. Et après, je pense que je vais aller sans Pokémon. Niveau 13, yes. Et quand Ediusera sera purifié, il pourra gagner un niveau après. Pour le moment, il peut voir. Ah, j'ai vu mon cadeau. C'est ça le cadeau. <rire> ouais, anti petit brûle. Ouais, j'ai un centre Pokémon. Il me reste euh, je pense un dresseur et après on arrive au purificateur. S arrêter s'arrêtait là les amis, on va se retrouver pour le prochain épisode. Je vais sauvegarder la voile. Hop. je suis en vol là, voilà. J'ai un papier à faire après. Donc je regarde ici et après on a un combat avec le papier après on est arrivé. prochaine les gars